Encore des gens, euh... Il reste encore des gens dehors. Je pense qu'on est à peu près stable. Donc, on va pouvoir commencer avec euh, donc 20 minutes de retard. Euh, J'ai donc reçu pour consigne de ne pas compresser. Donc, euh, 20 minutes de retard au démarrage, ça nous amène jusqu'à jusqu 15h05 au lieu de 14h45. On me dit 15h. On m'a chargé par ailleurs euh, d'être euh, le propre euh, modérateur de ma présentation. C'est un peu schizophrène, mais... <rire> Eric est là pour, pour veiller sur, euh, sur ce que je dis. Euh, donc, je, je vais vous parler aujourd'hui euh, d'un nouveau modèle de chaîne éditoriale qui s'appelle donc Quetzal et qui est dédié à l'évaluation, l'évaluation par les quiz, et la gestion de banques de quiz, la conception et la publication d'évaluations. Pour commencer par me présenter, je suis Jacques Rénal, et je suis un peu le local de l'étape, puisque je, je travaille à l'ENAC, je suis le responsable e-formation et multimédia. Euh, et puis euh, également en guise d'introduction, je dois vous avouer euh, que tout à l'heure dans mon bureau, j'ai repris euh, mon, mon powerpoint. j'avais fait un très beau powerpoint avec des jolies animations et j'ai tout perdu. Donc il me reste la première et la dernière page, mais euh, on va faire ça du coup sans filet. Il y en a certains qui rigolent parce qu'on a eu des pertes de données sur notre plateforme Moodle il y a peu de temps, donc euh, ça s'appelle la loi des séries. Euh, mais du coup, on va peut-être faire quelque chose qui ira plus vite et qui sera un peu plus vivant, puisque euh, je, vais, je vais vous faire en même temps des démonstrations euh, du système et, euh, et, et des publications. Euh, heureusement, j'ai quand même imprimé le, le, le plan de ma présentation <rire> avant de tout perdre. Euh, donc la présentation que je vais vous faire, j'ai articulé en trois parties. Euh, dans un premier temps, je vais vous présenter la structure du modèle, euh, expliquer comment il fonctionne et à quoi ça sert. On verra que c'est un modèle euh, finalement assez simple par rapport au, aux autres modèles classiques de scénarii. Euh, dans un deuxième temps, on verra un peu plus précisément euh, les publications, les usages pédagogiques, parce que pour le coup, c'est donc une chaîne éditoriale métier euh, pour euh, la pédagogie et, et on peut dire que l'évaluation, quand elle est formative, euh, c'est euh, un objet à forte valeur ajoutée euh, pédagogique. Et puis, euh, pour terminer, on verra les limites du modèle et les prolongements et la position de l'ENAC aujourd'hui euh, dans la communauté Scénarii. Je vous expliquerai notre démarche de libérer ce, ce, ce modèle pour qu'il puisse être maintenu par la communauté. Donc, Pour commencer, euh, pour parler de la structure du modèle, comme je vous ai dit en introduction, euh, Quetzal c'est un modèle assez, assez simple donc qui, a, euh, qui a pour but de, de gérer des banques de quiz et de produire des évaluations à partir de ces banques de quiz donc on va voir un processus en trois étapes en premier lieu on va alimenter, euh, gérer des questions des objets questions dans un atelier, des items questions je vous montrerai ça tout à l'heure pour constituer ce qu'on appelle une banque de questions. Et à partir de cette banque de questions, on ira piocher dedans et on constituera des évaluations. C'est-à-dire, finalement, quand on parle de quiz, une évaluation, c'est un questionnaire, une liste ordonnée de questions. Et une fois qu'on aura constitué cette évaluation, cette évaluation, il faudra la publier dans des contextes d'évaluation précis. Et là, on va utiliser la puissance de la chaîne éditoriale qui va nous permettre de publier des questionnaires papier pour faire de l'évaluation euh, traditionnelle sur table, euh, mais également euh, de faire de l'évaluation en ligne dans des contextes euh, sommatifs, mais euh, également euh, formatifs. Un petit mot euh, également euh, d'un point de vue technique, alors je ne suis pas euh, technicien, je vous rassure, enfin je ne sais pas si c'est rassurant, mais... Euh... <rire> Quelques mots que je comprends en tout cas de, de, de technique. Euh, Aujourd'hui, notre modèle Quetzal euh, donc est, est, tourne sur Scénario 4 On l'a euh, installé chez nous sur un serveur euh, en file system. On m'a garanti qu'il tournait aussi en, en, en Scénario euh, Base de Données. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Euh, S'il y a des gens qui sont intéressés par l'expérience, euh, on, on veut bien suivre. C'est une application qui est bilingue, euh, français, en français et en anglais, alors que ce soit pour l'interface auteur, ça je crois que ça nous concerne pas, c'est plus du côté scénario client, mais également euh, du point de vue euh, des euh, langues de publication. C'est-à-dire qu'on peut publier des évaluations, des questionnaires à destination d'un public francophone ou d'un public anglophone. Alors on a deux versions du modèle. Euh, et troisième point que je voulais euh, souligner, euh, ce modèle est construit uniquement à partir de primitives scénarii, c'est-à-dire que euh, nous n'avons pas, dans salle de développement euh, en free, hors de la communauté. Et euh, d'ailleurs, la communauté scénarii, en particulier Opal, a pu bénéficier de certains développements qui ont été faits dans le cadre de salle. je pense notamment aux questions à images cliquable. J'en reparlerai sans doute tout à l'heure. Donc après petit tour d'ensemble, euh, vous inquiétez pas ça va bouger là quand même, <rire> on va quand même trouver quelque chose à... pour illustrer le propos. Euh, je voudrais parler donc des principaux types d'items. Il euh, y en a assez peu, je le répète, c'est un modèle simple. Euh, on a en gros quatre types d'items qui vont être gérés dans cette salle. En premier lieu, je vous ai dit au centre de tout ça, c'est une banque de questions, donc on va avoir des items de type question. et pour nous, j'en ai parlé aussi, euh, la question euh, c'est un objet qui peut avoir une forte valeur ajoutée pédagogique, donc c'est quelque chose que euh, l'on va chercher à valoriser, et quand on a des grandes banques de questions, si on veut valoriser le contenu, il faut qu'on puisse faire des recherches pertinentes dans ce contenu, donc il faut qu'on indexe ces questions avec un schéma de métadonnées riche. Euh, donc c'est le deuxième type d'item. premier type des questions, deuxième type des métadonnées, alors des métadonnées euh, fermées, euh, donc euh, je pense euh, à l'auteur, à des références de cours, euh, à des objectifs pédagogiques euh, dans, dans un référentiel donné, mais également euh, des listes de mots-clés euh, qui, qui, qui sont ouverts, qui ne ressortiront pas dans la question, mais qui permettent d'indexer la question, de dire « cette question parle de tel sujet ». Euh, troisième type d'item ce sont eh bien, les questionnaires, alors là ce même pas un type d'item, c'est l'item questionnaire qui est alors lui pour le coup assez simple, c'est une série de questions et c'est ce qui va nous permettre de générer ensuite euh, l'évaluation. Et puis euh, dernier type, euh, comme dans toutes, tous les modèles de chaîne éditoriale, euh, ce sont des items publications qui vont nous permettre de mettre en œuvre ces évaluations dans des contextes spécifiques. Alors en premier lieu... On va parler de banque de questions pour parler de l'ensemble des items questions qui sont dans notre atelier. Alors si je vais afficher un atelier exemple, voilà. Donc ici vous voyez comment, euh, hop là, je suis là, voilà. comment les choses sont organisées. Donc on a une banque de questions, on a des médias, alors qui sont des choses qu'on retrouve un peu dans tous les modèles scénarii, et puis des questionnaires. Donc, notre banque de questions, c'est un ensemble de questions, organisées ou pas. Finalement, l'organisation ici, vous voyez, on a fait une organisation par thème sur le cinéma, la géographie, la musique, le sport. c'est dans notre atelier de démonstration. Euh, mais finalement, tout ça peut être indexé au niveau des métadonnées. Simplement, c'est un petit peu plus pratique pour s'y retrouver. Donc, si je vais voir dans ce qui est euh, le type de questions qu'on va voir là-dedans. Eh bien, je retrouve des questions que je connais déjà sous Scénarii, en particulier sous Opal. En fait, on va se utiliser tous les types de questions dites de sélection, ou de questions fermées. C'est-à-dire toutes les questions euh, qui appellent euh, une réponse unique, voire certaines alternatives, mais en tout cas un nombre fini de réponses. C'est-à-dire toutes les questions qui peuvent être automatiquement corrigées sans l'intervention humaine. Donc tout ce qui n'est pas ouvert. Et euh, on va donc retrouver euh, les QCM, les QCU, questions à choix multiples, questions à choix unique. Hein, donc, euh, ici, voilà, j'ai un QCU, donc euh, j'ai un énoncé et j'ai plusieurs propositions de réponse, une seule juste. Quand j'ai un QCM, plusieurs possibilités. Sont, euh, sont, sont peuvent être sélectionnés. Euh, donc pour faire la liste, les QCM, les QCU, euh, les questions de catégorisation, euh, questions à ordonnancement, questions fermées, donc on attend un mot avec éventuellement des alternatives, texte à trous, qui est une suite de questions fermées, et puis les nouveautés, euh, questions numériques, donc ici on va attendre une valeur numérique avec un intervalle de, de, de, de confiance, et les questions à images cliquables, donc on demande euh, de, de, de cliquer sur une zone d'une image, donc ça demande d'analyser une image et de, de reconnaître euh, la, la zone réponse. Je vous ferai tout à l'heure une, une petite démonstration de ces questions-là. Euh, vous voyez que la structure de ces items questions, bah, finalement, euh, elle est assez standard pour des objets scénarii. Un schéma de métadonnées riches dont je vous ai parlé, un énoncé, euh... Hop, on va tester le correcteur, orthographie qui marche très bien. Donc, euh, un énoncé qui comporte bien entendu du texte riche, dans lequel on peut ajouter du média, et c'est la même chose pour les propositions de réponse. Euh, une dernière chose, évidemment, ça concerne les réponses attendues et les feedbacks. Alors, si on ne précise pas dans la question de la réponse attendue, l'intérêt est beaucoup moins grand, puisqu'on ne peut pas corriger, savoir si on a juste ou faux. Donc ici... On est sur un QCU, donc la réponse attendue, c'est la 4. Et on pourrait ajouter des explications. Alors ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous permettre de donner de la valeur pédagogique euh, à la question. Et on peut ajouter des explications locales, en dessous de chaque item. Donc vous voyez, par exemple, ici, on demande quel est le plus long fleuve parmi ceux ci-dessous, ci -dessous, donc le Mekong, le Danube, etc., et quand on affiche euh, la correction, et ben on a non seulement la réponse attendue, euh, c'est-à-dire que c'est le Mississippi, mais en plus on nous donne pour chacun euh, le, la, la longueur de chaque fleuve. Alors tout ça est bien entendu facultatif. Et on peut également saisir une explication globale, c'est-à-dire un commentaire sur l'ensemble de la question. Donc voilà, voilà la structure du, du, des items questions. Maintenant, ces questions... Donc, sont très intéressantes, mais une question en tant que telle euh, n'a d'intérêt que si elle est euh, mise à disposition euh, par l'intermédiaire d'un questionnaire. Donc, notre objet très important, c'est le questionnaire. Donc, voici un questionnaire. Alors ici, euh, c'est beaucoup plus simple, on a euh, des informations contextuelles, on n'appelle pas ça des métadonnées, parce qu'autant on a envie de faire des recherches euh, pertinentes dans la base de questions, autant euh, les questionnaires... Finalement, c'est des objets jetables qui n'ont de, de, de valeur et d'intérêt que pour un contexte d'évaluation. Donc on va trouver le titre, le titre du questionnaire, voilà, on peut mettre un logo, l'auteur, la date de l'épreuve, etc. Encore une fois, tout ça est facultatif. On peut ajouter une consigne, des objectifs, par exemple le, le, le temps, et puis on peut, on peut rajouter... Donc, rajouter, bien entendu, des questions. Et donc, je passe au point suivant qui euh, concerne la, le processus de constitution de questionnaires, donc en fin de compte, de conception d'évaluation à partir de notre banque de questions. Donc, on va avoir deux modalités pour la conception des, des évaluations. Une première modalité qu'on va appeler manuelle, mais qui va tout de même être assistée. Et une deuxième modalité qui a intéressé beaucoup de monde, surtout quand on a des grosses banques de questions, qui est une modalité automatisée. Donc, pour ce qui est euh, de la modalité euh, manuelle, bah c'est assez simple. Vous voyez, là, j'ai ma, ma série ordonnée de questions dans mon questionnaire. Et puis, euh, si je vous en insérez ici, hop, je fais question. Et il me suffit d'aller chercher une question dans ma, ma banque de questions, donc dans mon atelier. Et voilà, j'ai ajouté une nouvelle question. Euh, ici, ça va parce que c'est une petite banque de questions. Pour euh, vous donner un, un exemple d'usage qu'on a ici à l'ENAC, en tout cas c'est le projet qui a fortement tiré euh, le projet de formation qui a fortement tiré ce projet Quetzal. Il s'agit de la formation euh, de théorique de nos pilotes de ligne. Nos pilotes de ligne, ils font à peu près six mois de formation théorique à l'issue de, de, de laquelle ils ont des examens de certification qui sont euh, des examens à QCM, à QCU même, questions à choix unique. Et donc, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, et euh, ils sont très friands de, de, de quiz. Donc, nous avons une banque de questions de 15 000 questions. Donc, au moins, l'outil a été testé euh, en volume. Il est, il est robuste à des grosses banques de questions. Mais vous imaginez bien que quand on fait un questionnaire, et qu'on a ici à gauche 15 000 items questions, on va pas aller prendre notre question et la mettre comme ça. Alors on va faire des questionnaires sur des thèmes précis, euh, sur des euh, moments précis euh, du, du cours, donc on va utiliser l'interface de recherche standard de scénarii pour faire des recherches pertinentes et c'est là qu'on est content d'avoir renseigné nos métadonnées dans l'optique de construire des évaluations pertinentes. Mais si on veut aller plus loin, on se dit euh, bon, moi, si je produis euh, 4 tests de 30 questions par jour, bah, même si j'ai interface de recherche qui me fait une présélection, je ne vais pas aller tout faire glisser à la main. Ce que j'aimerais, c'est que le, le, le modèle, l'application fasse le boulot à ma place. Donc là, on passe en mode automatisé. Donc on va pouvoir insérer un ensemble de questions. Donc ici, je vais lui dire eh bien, euh, je vais faire une requête, alors, qui est la même finalement que le moteur de, re de recherche standard dans, dans, dans scénarii. Et puis, euh, je vais dire, euh, sors-moi... Euh, alors, sors-moi 10 questions. Ici, si on va faire moins. 4 questions... Euh, qui respectent cette thématique euh, et euh, qui contiennent le mot-clé. Euh, bon. Je vais mettre n'importe quoi, je pense que ça ne va pas marcher. Voilà, bon, aucune question qui correspond à cette recherche. Excusez-moi, j'ai monté la démo un petit peu rapidement. Mais bon, on peut imaginer que quand on fait une recherche pertinente sur une base volumineuse, on va euh, pouvoir générer euh, bah, par exemple euh, 20 questions euh, qui portent sur tel sujet, euh, qui ont été écrites euh, par tel auteur euh, et qui sont de tel type. Et si le système trouve 400 questions qui répondent à ces critères, il va aller tirer aléatoirement 20 questions parmi ces 400 pour constituer le questionnaire. Voilà, en gros, les deux modalités, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, parce que le temps passe malgré tout, les deux modalités pour constituer euh, des, euh, des, des questionnaires et des évaluations de façon assistée. Donc maintenant, une fois qu'on a ces questionnaires, vous voyez que là, je peux avoir un aperçu de mon questionnaire. Je suis encore dans ce scénario, hein. mais ça me permet de réviser euh, voilà, ce que j'ai fait. Euh, avant de le publier, puisque maintenant, cette évaluation-là, on va pouvoir la publier. C'est le principe de la chaîne éditoriale que de dire « on va la publier pour différents contextes ». Donc les types de publications, en gros, on va en avoir quatre. Une publication papier, euh, qui publie donc euh, en open document, mais également directement en PDF, grâce au fameux nouveau moteur euh, de, de, de, de publication Gen PDF, si j'ai bien compris. Euh, et puis des publications web, et là on va voir trois types de publications web sur lesquelles je, je vais revenir. Une première publication euh, euh, qui est destinée à de l'auto-évaluation. Euh, une seconde euh, qui va être destinée là plutôt à de l'évaluation sommative ou formative, mais euh, avec derrière euh, du tracking, c'est-à-dire euh, de l'enregistrement des réponses des apprenants pour pouvoir faire des traitements derrière et une troisième publication qui, elle, est destinée euh, à, à donner un outil aux étudiants lorsqu'ils sont en période de révision et qui veulent bachoter, excusez-moi le terme, et pardon pour l'innovation pédagogique, mais bachoter sur une, une, une banque de questions. Donc, j'ai préparé malgré tout... Certaines publications, donc voilà, ici on est sur la publication auto-évaluation. Donc ici, euh, on est sur une publication HTML statique. Donc il n'y a pas de tracking, pas de reporting. Euh, ça peut être euh, diffusé sur n'importe quelle plateforme web. Mais donc on est vraiment sur un usage totalement autonome de l'apprenant. Donc les usages pédagogiques, ça va être utilisé par exemple pour renforcer des acquis au cours d'une leçon. C'est peut être intéressant quand on donne du, du contenu académique. À un moment, on propose un petit questionnaire de quelques questions pour permettre à l'apprenant de s'auto-évaluer et puis aussi pour lui permettre d'ancrer les connaissances qu'il qu qu vient de, de voir et, et d'acquérir. Donc renforcement des acquis et auto-positionnement. Donc ici, vous voyez qu'on est sur une interface euh, un peu euh, opale like même complètement opal-like. Ceci pour vous montrer les différents types de questions et qu'on peut bien sûr insérer des médias euh, dans les énoncés et dans les propositions de réponse. La question image cliquable, vous en parlez tout à l'heure, cliquez sur la carte du Tchad, bien entendu, elle est, Qui est, elle est là. Et j'ai bon. Voilà. Donc, euh, je réponds, je me corrige tout de suite, c'est des, des, des choses qu'on connaît, euh, qu connaît sur Opal. Deuxième type de publication, oui, genre, je vais aussi vous montrer que tout ça existe également euh, donc en langue anglaise. Vous voyez qu'on a remplacé euh, les objectifs par quiz objectif et, je euh, comment s'appelait, le, le, les consignes par instruction. Donc, voilà, on a un... un un, des termes, des labels contextuels qui sont traduits en anglais donc deuxième type de publication euh, web il s'agit de la publication Scorm Lite. alors cette publication là elle est née d'un besoin qu'on avait toujours pour euh, nos élèves pilotes de pouvoir non seulement leur proposer des quiz à faire mais également d'aller plus loin, de leur proposer des examens en ligne et puis on avait besoin euh, d'avoir du reporting assez fin puisque ce sont des compagnies aériennes étrangères qui envoient des élèves pilotes chez nous. Elles payent cher et elles veulent suivre la progression de, de leurs élèves. Donc régulièrement il faut qu'on envoie des rapports euh, individuels, collectifs, par groupe. Euh, et Il s'avère que notre plateforme d'apprentissage qui est donc Moodle euh, ne propose pas nativement, vous le savez, euh, des outils de tracking et de reporting euh, franchement performants. C'est un petit peu le, le, le, le péché de, de Moodle. Néanmoins, c'est une plateforme sur laquelle on, on se sent bien. Euh, on était déjà euh, parti assez loin avec Scenari, donc on, on a souhaité euh, trouver une solution euh, qui interface de manière assez, euh, assez solide Scenari et Moodle, de façon à ce que l'on puisse proposer de l'examen en ligne, avec derrière des outils de reporting euh, qui soient euh, suffisamment puissants. Donc, euh, bah pour cela, on a imaginé, avec Sébastien Freys, qui nous parlera tout à l'heure, euh, justement, des normes SCORM et TINCAN, une évolution, une adaptation euh, Sébastien, vous me dites, hein, si, <rire> si, si, si je me trompe, euh, une adaptation de la norme SCORM, qui nous permet d'embarquer des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple de spécifier un temps limite pour un examen. Entre autres. Euh, et on a donc développé un, un, une publication spécifique du côté Scénarii Quetzal et également du côté Moodle. Il a fallu développer un player pour euh, cette norme-là, plus derrière euh, des plugins qui nous permettent de mettre en œuvre ce player dans des parcours de test, puisque. Euh, la formation de pilote théorique fonctionne par certificat tout au long des certificats on fait des tests de progression à la fin un examen final à chaque test de progression on propose un test initial, un test de remédiation donc il a fallu qu'on fasse des, un plugin qui nous permette d'instrumenter ce, ce type de test alors que je peux vous montrer euh, hop, hop, hop, ici voilà, donc voilà la page principale de formation de nos pilotes. et puis ici j'avais fait un exercice pour démonstration. Donc vous voyez ce que c'est qu'un parcours de test. C'est une série de tests. Ici on a trois tests de progression et un examen final. Et puis pour chaque test, on a un test initial un test de remédiation. On va spécifier à chaque test initial un seuil de passage. Si ce seuil est atteint, on s'arrête là. Si le seuil n'est pas atteint, l'élève est envoyé vers le test de remédiation. Donc comment va se présenter un questionnaire alors là c'est pas le même sur une publication Scorm Light donc vous voyez qu'ici il euh, y a un temps limite alors c'est un test d'une heure je vous rassure on va pas le faire en entier on peut naviguer ici question par question donc euh, je réponds n'importe quoi on n'a pas les réponses ici, hein. on est dans de l'évaluation formative et on peut par exemple, euh, tiens, cette question 6, euh, elle me pose problème, euh, je préfère avancer, j'y reviendrai tout à l'heure. Hop, je la marque. Et puis au fur et à mesure où j'avance dans mon test, je vois les questions auxquelles j'ai répondu, celles auxquelles j ré... je n'ai pas répondu et celles pour lesquelles je me suis dit, euh, je verrai plus tard. Donc voilà. c'est ah, pas là que je vais revenir, c'est pas grave. Voilà ce à quoi euh, ressemble un test donc euh, Score 2004 Lite. Et puis après, maintenant, si je rentre, alors là, je vais aller dans le vrai test des vrais élèves qui sont là en ce moment. Pas, Pas de, de test disponible, mais par contre, je vois qu'ils ont déjà fait un test. Alors là, ils sont tous très bons. Ils ont tous plus de... Euh, je ne sais plus quel est le seuil, 75%, je crois, 80%. Donc, ils apparaissent tous en vert. Si on en avait eu, et Il n'y en a aucun qui a été en test de remédiation. Si euh, on avait été en dessous du seuil spécifié, ils apparaîtraient en orange ou en rouge. Et, euh, et le test de remédiation se déclencherait, euh, se, se déclencherait immédiatement. Alors, je peux aller euh, naviguer comme ça et euh, aller dans la naviguer dans la copie de cet étudiant. Donc ici, vous voyez qu'on est en mode corrigé. Je peux naviguer dans sa copie. Le code couleur a changé. En vert, j'ai les questions où il a répondu juste. En rouge, j'ai les questions où il a répondu faux. Il a répondu ça, il fallait répondre ça. Et je peux naviguer donc dans. Euh, je, je vais pas m'attarder dessus, mais je peux naviguer dans ces. Euh, dans ces rapports. Donc, euh, sur une plus gros, un plus gros groupe, je vais avoir des rapports de ce type-là. Et par un simple bouton, hein, je fais un export Excel, et ça me génère une feuille Excel euh, mise en forme avec les couleurs qui vont bien que je peux directement mettre dans un rapport et, euh, et renvoyer donc voilà euh, pour la publication euh, scorm light donc pour reprendre euh, pour reprendre avec mes notes euh, donc le, le, le la norme scorm 2004 light est compatible euh, avec euh, le standard euh, SCORM 2004, à quelques évolutions près, enfin, voilà, Sébastien vous en parlera tout à l'heure. Euh, les fonctionnalités supplémentaires dont on avait besoin, c'était donc la définition d'un temps alloué maximal pour l'épreuve, la définition d'un parcours de test, euh, les fonctions de reporting avancées dont je vous ai parlé. Euh, tout ce plugin a été présenté en détail au dernier Moodle Mood à Bordeaux, euh, donc de toute manière, euh, en enrichissement de la vidéo qui sera après déposée sur le site, je vous mettrai le lien vers cet espace-là si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. Donc les usages pédagogiques de cette publication, ce sont les évaluations formatives, diagnostiques, euh, mais euh, également les examens en ligne, et puis aussi et surtout le suivi de l'apprentissage euh, et le reporting. Euh, le temps passe, d'accord, donc je vais passer à euh, la dernière publication... De nos évaluations, c'est ce qu'on appelle la banque de questions. Alors, la banque de questions, je crois que je n'ai pas malheureusement. Euh... Donc, on va rester là-dessus. La banque de questions, c'est donc euh, une publication qui est destinée à la révision. C'est-à-dire que, euh, je vais dire, en période de révision, je vais vouloir libérer toute une partie de la banque de questions. Euh, pour mes étudiants qui, qui, euh, qui souhaitent réviser donc euh, je vais construire une publication SCORM qui va embarquer alors via un moteur de recherche encore une partie de la banque par exemple je vais dire euh, ben, donne moi toutes les questions euh, les euh, 500 questions qui concernent tel sujet je vais packager ça dans un paquet SCORM que je vais pouvoir jouer, alors là pour le coup, pas uniquement sur Moodle, mais sur, euh, sur toute plateforme euh, qui est compatible avec la norme SCORM. Et euh, l'étudiant, après, chez lui, euh, à son rythme, il va générer des questionnaires pour réviser. Et il va dire, bah, dans sa banque de 500 questions, par exemple ce soir, j'ai un peu de temps devant moi, sors-moi un questionnaire de 50 questions qui porte sur tel et tel et tel mot-clé. Donc avec à peu près la même interface que celle qu'on a vue. Le logiciel va lui générer ce questionnaire-là de 50 questions. Il va le jouer. Une fois qu'il aura joué, il aura un feedback. Il pourra réviser euh, son, euh, son questionnaire euh, donc, euh, en mode corrigé comme on l'a vu. Et puis quand il aura fini, les questions auxquelles il aura répondu juste seront sorties de la base. Et celles auxquelles il aura répondu faux seront remises dans la base qui fait que le prochain tirage qu'il qu fera euh, excusez -moi, excusez -moi, je suis bloqué sur le premier rang. Donc le prochain tirage pardon, le prochain tirage qu'il qu qu fera sera uniquement sur des questions soit qu'il n'a pas vu, soit auxquelles il a répondu euh, faux. Le but du jeu étant que, à la fin, il ait passé euh, l'intégralité de sa base, il ait répondu juste à la totalité des questions de la base. Voilà. Euh... Donc, d'un point de vue technique, il s'agit d'une euh, publication euh, SCORM Monosco. Euh... Et puis, bah, les usages pédagogiques, donc, je vous l'ai dit, ce sont les révisions en autonomie. Alors, si on résume un petit peu... J'ai récupéré une autre... Euh... Notre diapositive au milieu entre la première et la dernière. Euh, si on résume un petit peu l'architecture globale de toute cette chaîne de production et de diffusion d'évaluation. Donc, d'un côté. Où je suis Je suis là. Qu'est-ce que c'est ça euh... bon. Donc, j'ai une banque de questions. Je vais pouvoir gérer ma banque, éditer les questions, en créer, en supprimer. À partir de cette banque de questions, en faisant des recherches pertinentes ou par euh, une automatisation complète, je vais pouvoir soit constituer des questionnaires, soit sélectionner toute la banque ou une partie de la banque. La sélection de toute ou partie de la banque, c'est donc ce dont je vous ai euh, parlé tout à l'heure. Euh, par une publication euh, au format SCORM Monosco. Je vais pouvoir le diffuser sur n'importe quel LMS qui est capable d'interpréter euh, du SCORM pour proposer des révisions en ligne. L'usage plus classique, on constitue un questionnaire et on le publie soit en papier. Alors là, je peux vous montrer par contre ce que ça donne pour des publications papier. Donc voici un questionnaire exemple. C'est toujours le même. Euh, non, c'est pas le même, c'est sur le cinéma, celui-là, mais peu importe. Donc vous voyez que euh, ici, on a un QCM, euh, euh, on a une ou plusieurs propositions justes, et ici, un QCU, une seule proposition juste. Donc on a en édite une liasse de cinq documents, euh, l'énoncé, le questionnaire corrigé, c'est-à-dire la même chose, mais avec les bonnes réponses et les commentaires éventuels. Une grille-réponse, alors ça uniquement pour euh, les QCM et les QCU, parce que c'est dur de répondre sur euh, des questions images cliquables par exemple sur, sur une grille. Et la grille est directement mise en forme avec le nombre de, de propositions attendues. Et puis... Une grille corrigée, c'est la même chose. Donc là, il suffit finalement d'imprimer cette grille corrigée sur un transparent et de décalquer de compter les points. Alors, euh, pour nous, c'est ce qui participe aussi de l'adoption de scénarii par rapport à des exerciceurs, il y en a d'autres. Ça a beaucoup d'avantages, beaucoup mais ça a entre autres cet avantage de présenter une transition en douceur aux enseignants. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à faire de l'évaluation euh, par quiz, en devoir, sur table, papier. Voilà, c'est possible. Et ils peuvent alimenter des banques de questions sur un mode collaboratif. Donc là, on arrive, euh, on arrive à, la, à, la, à la notion de partage, par la banque de questions. Alors je sais qu'en France, euh, l'usage des quiz, des QCM, euh, a assez mauvaise presse. Euh, néanmoins on peut quand même se dire que toutes les plus grandes universités américaines sélectionnent à l'entrée par un quiz et une lettre de motivation donc on peut se dire que quand même on doit arriver à faire quelque chose d'intéressant et puis il ne s'agit pas non plus de se dire qu'un outil pédagogique, que ce soit d'évaluation ou d'enseignement-apprentissage euh, est bon ou mauvais, il dépend du contexte dans lequel on va l'utiliser. Et euh, donc on sait que des quiz, encore faut-il qu'ils soient bien faits, parce que c'est un art de, de, de savoir con, constituer des, des, des quiz corrects, va être tout à fait pertinent sur des niveaux de taxonomie de, de connaissances assez bas, mais qui peuvent aussi monter jusqu'au niveau 4-5 sans problème. Donc il faut de l'accompagnement aussi pour la construction des quiz. On va arriver pas loin de la conclusion <rire> euh, sur les limitations et les prolongements du modèle. Euh, donc ce modèle a certaines limitations. Disons qu'on est arrivé, pour nous à l'ENAC, à une application qui couvre notre besoin. Voilà, On avait un besoin, ce besoin est aujourd'hui couvert par cette chaîne de production-diffusion de Quetzal et de Moodle. Néanmoins, euh, il nous semble, il me semble, que ce, cette application et ce projet est encore porteur de pas mal de promesses. Néanmoins, euh, puisque nous, on est arrivé à couvrir notre besoin, on ne va pas aller plus loin. En tout cas, pas tout seul. Alors, il faut savoir que ce projet-là, jusqu'à il y a peu de temps, il s'appelait euh, Quizenac. Donc, si on a choisi un nom un peu plus générique, c'est justement pour jouer le jeu du partage euh, dans la communauté, euh, pour apporter. Euh, notre dotation dans le panier de la mariée et puis en se disant il y a du potentiel, qu'il y a sans doute des gens qui, euh, qui vont avoir euh, certaines idées, certains besoins et qu'ensemble eh on peut continuer à faire évoluer ça. Voilà, On pense que c'est un objet assez prometteur. Quelques prolongements auxquels on peut penser, nous même si on n'en a pas euh, de besoin pour le moment c'est euh, un nouveau type de question euh, qu'on appelle un peu pompeusement la matrice des connaissances, mais disons que c'est en fait une série de questions qui portent sur un énoncé unique. Euh, je pense par exemple en langue, on pourrait avoir un, un texte qui est lu, un texte audio, avec en dessous une série de questions. Donc on ne peut pas faire euh, 10 questions, c'est une question qui comporte à l'intérieur 10 questions. Donc ça c'est un prolongement possible, qui est assez simple à réaliser je pense techniquement. Beaucoup plus complexe, euh, une réflexion à mener sur les aspects scoring, puisque euh, bah pour l'instant, euh, on a un peu évité le sujet en se disant euh, « quand on répond à une question, c'est juste ou c'est faux ?»« Si c'est juste, c'est un point. Si c'est faux, c'est zéro point. » Alors, ça paraît simple comme ça. Chacun a son idée, mais on sait comment il faut faire. Pour le QCM, ben, En fait on divise 5 propositions de réponse, 0,2 par proposition, et qu'on peut tomber tout le monde autour d'une table, ça devient vite très très compliqué. Donc il y a, a, a peut-être quelque chose à, à penser pour aller un peu plus loin là-dessus. Euh, une autre possibilité qui n'est pas aujourd'hui mise en œuvre, il s'agit du brassage aléatoire des propositions de réponse. Voilà. C'est-à-dire que euh, quand on a un QCM euh, qu'on diffuse sur un examen en ligne, euh, chaque apprenant va avoir les questions qui se déroulent dans le même ordre et les propositions de réponse dans le même ordre. Donc ça a vite fait de circuler euh, 4A, 5D, etc. Bon, donc il faut juste avoir des grandes oreilles ou les tenir suffisamment éloignées. Mais c'est une évolution possible. Et dernier point euh, au auquel on pense, il s'agit, euh, alors encore une fois, de reporting, mais pas... Euh, euh, pas centré sur les élèves et sur les apprenants comme celui qu'on a imaginé, mais plutôt centré sur la base de questions elle-même. C'est-à-dire qu'on souhaiterait savoir globalement, statistiquement, quel est le taux de bonne réponse à telle question, voire à tel groupe de questions. Et si je fais un questionnaire de maths, par exemple, j'aimerais savoir que euh, ben mes élèves ils n'ont pas très bien compris telle notion, parce que globalement, ils se sont plutôt plantés sur ces questions-là donc c'est encore une réflexion qu'on peut avoir tout ça pour euh, euh, aller dans le sens justement du partage et, de, et pour faire marcher l'intelligence collective donc euh, j'espère que des gens seront intéressés par, par ce modèle par le prolongement qu'on a fait sur Moodle je vous invite à aller alors d'une part euh, voir sur le site du Moodle Mood encore une fois on vous, on vous passera le lien on le mettra sur le site des rencontres euh, pour voir comment ça se passe du côté de Moodle. Et à aller tout à l'heure, si vous êtes intéressé, à l'atelier qui va être mené par Stéphane Barsé, si vous voulez maniper, euh, maniper en dur. Si vous êtes plutôt euh, branché, standard et norme, euh, Sébastien, qui nous a imaginé euh, ce, cette adaptation de SCORM, va, euh, va nous parler des, des normes tout à l'heure. Et je crois que je suis euh, dans les temps. Alors, je vous ai pris encore une fois de m'excuser pour... Pour la perte de, de, de ce PowerPoint. Euh, je crois que j'avais une dernière. Voilà. Comme je vous avais dit au début, j'ai réussi à conserver ma première et ma dernière slide, puis celle du milieu. Je vous remercie. <rires> On doit le comble serait qu'on n'ait pas le temps de poser quelques questions hein, sur euh, un modèle documentaire comme ça, donc s'il y en a quelques-unes. Vous m'écoutez La Atika Cohen de l'Université de Bruxelles. Euh, en fait, votre modèle me semble intéressant. J'ai juste une question par rapport euh, à l'identification de l'apprenant. Donc, vous dites que euh, l'examen peut se faire en ligne. Donc, je sais que ça n'a pas de rapport avec Scénarii. Mais est-ce que vous, vous avez une solution pour identifier les apprenants Quand on sait que déjà, même en examen présentiel, il y a un ah. étudiant qui peut envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Donc, en fait, un examen en ligne... Que Alors, touche aux limites du concept, c'est-à-dire que ce n'est même pas la peine de parler d'examen en ligne, c'est tout simplement l'évaluation à distance. Tout à fait, que ce soit sur papier ou oui, en ligne, euh, effectivement, il faut qu'on ait un moyen de s'assurer que la personne qui est derrière l'ordinateur, c'est bien celle euh, qui est Mais c'est même un problème qu'on a dans les évaluations présentielles. Au bac, on demande aux gens de poser leur carte d'identité euh, sur la table. Euh, donc voilà, il faut, dans tous les cas, il faut s'assurer que la personne qui répond est bien la personne qu'elle dit être. Je suis d'accord avec vous. D'accord, ma question, est-ce que vous, à l'ENAC, vous avez une solution pour ça ah, ben, tout simplement, ça se déroule en, en salle informatique surveillée. Voilà. <rire> oui, bonjour, Jean-Marie Rigaud, Université Paul Sabatier à Toulouse. Euh, il a été fait référence à Moodle euh, bon, il y a un certain nombre de choses qui existent, euh, qu'on retrouve dans les QCM de Moodle. Il y a, la gestion des questions ici, est certainement beaucoup plus simple à, à faire. Mais la question que je me pose, c'est pour quelle raison avez-vous fait le choix de construire, de définir ce quête salle, plutôt que de faire une extension, de proposer une extension au QCM qui existe sous Moodle Alors peut-être que Moodle n'est pas utilisé fortement, euh, largement. à la Alors, parce qu'on retrouve effectivement les pourcentages de réussite à chacune des questions, on retrouve un certain nombre de choses. Bon, il, y a, il y a des, des améliorations à faire, c'est évident. Pourquoi vous avez fait ce choix de construire quelque chose à côté bon, On a un principe, on a un principe ici, alors qui il vaut ce qui vaut, mais euh, qui est le principe de séparation des outils de médiatisation de ressources et des outils de médiation de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de contenu sous Moodle. Euh, moi, je pense que euh, plus un outil fait de choses, euh, plus il fait mal chaque chose qu'il fait. Et euh, je préfère avoir des banques de questions et des évaluations qui soient utilisables sur Moodle, mais aussi ailleurs, mais aussi sur Table, mais aussi euh, sur euh, le site, les pages perso d'un prof, par exemple, euh, et qui puissent également aller sur Moodle. Euh, plutôt que d'être euh, prisonnier, en fait, euh, de Moodle. Mais dans les extensions que vous proposez, euh, on va quand même assez loin, parce que si j'ai bien compris, il y a donc les coefficients négatifs, éventuellement, ou, euh, enfin, disons, proportionnels, enfin, bon, on va dire, euh, mettre des coefficients sur chacune des réponses. Euh, en ce qui concerne les, les QCM papier, il y a le problème de la lecture. Alors, je ne sais pas si vous avez envisagé les, les scans, ou des trucs comme ça, pour euh, analyser des résultats de, de QCM sur papier Enfin, il y a un certain nombre de choses qui, qui, qui normalement devraient suivre quoi, pour que ce soit véritablement utilisable, largement utilisable. Peut-être que dans le cas de que ça suffit, c'est possible. À, à un autre niveau, ça va, ça va être un petit peu juste, peut-être. Enfin, je ne sais pas, c'est une impression qui me... Après, encore une fois, euh, on remet ça à la communauté et à, à, à chacun de s'en saisir. Euh, peut-être qu'effectivement, pour faire 2000 QCM papier, ce n'est pas l'outil le plus adapté. Par contre, euh, pour faire une banque de questions euh, sur une thématique précise, avec une vraie valeur ajoutée pédagogique, c'est peut-être l'outil intéressant. Voilà. Une dernière question euh, Bernard Gugère, euh, CRDP de l'Académie de Dijon. Euh, est-ce que dans les contenus des questions ou des propositions de réponse, euh, à part texte et images, vous avez prévu de pouvoir insérer des sons, des vidéos, des choses comme oui, ça Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Et euh... dans, les, dans les questions de catégorisation, où il faut déplacer des choses, est-ce qu'on peut y, euh, y mettre, par exemple, des petits lecteurs-sons Puisque euh, nous, on a travaillé sur une production qui permet ça, et on recherche un peu des gens qui cherchent, qui font un peu les mêmes choses. Ah, que je m'en remets, je saurais ne saurais pas répondre. répondre ces... Est-ce qu'il Est qu y a un modélisateur de Ketzha ici dans la salle <rire> Sinon, je Alors la réponse peut, en tout on peut, cas, on peut en parler en dehors. Euh, en, tout, en tout cas, la réponse sur les QCM QCU, la réponse est oui. C'est quelque chose qu'on utilise en langue, par exemple, euh, qui va nous servir pour former, par exemple, nos contrôleurs aériens. On leur fait écouter un dialogue entre un pilote et un contrôleur euh, en son, et puis on leur pose des questions, ou on envoie un texte à trous en dessous. Donc pour répondre un peu plus précisément dans ce contexte-là, je crois qu'on l'a pas implémenté dans le, dans le modèle, parce que tout simplement vous n'en aviez pas besoin. L'idée c'était de, de faire un modèle de documentaire qui correspond exactement aux usages, et de pas créer une, un, outil, un outil extensible à l'infini, très compliqué, très complexe. Mais par contre, effectivement, c'est comme chaque modèle mis dans le libre comme Opal, etc., c'est un modèle facilement dérivable, et c'est quelque chose qui peut être ajouté assez facilement fait. Côté publication, il faut toujours faire attention avec ces, avec ces choses-là. Côté euh, publication, tablette, HTML, etc. Ça ne marche pas partout, mais en tout cas, conceptuellement, c'est possible très facilement de le rajouter. Voilà, Ce qu'on a ajouté comme objet, c'est les documents annexes sur un, un, une question. Par exemple, un ABAC, un schéma, qui peut être soit un support documentaire pour répondre à la question, soit le support sur lequel on va répondre à la question. J'ai juste ajouté une dernière chose avant la question. Dans les prolongements possibles, c'est quelque chose que, auquel je tiens, donc euh, j'en parle. Euh, si, si, je reviens, euh, voilà, si je reviens ici, vous voyez qu'on a vraiment ces deux fonctionnalités, gestion de la banque de questions, et qui sert de serveur de questions pour construire des questionnaires. Et On pourrait imaginer peut-être une interconnexion avec d'autres modèles de scénarii, et se dire que ce serveur de questions, on pourrait peut-être depuis Opal... Depuis un contenu académique, à un moment, on, on développe un concept et puis on souhaiterait poser deux, trois questions pour ancrer euh, ce concept-là. Et on, on pourrait peut-être aller chercher euh, dans une base de questions Quetzal, euh, deux, trois, quatre questions pertinentes et les ramener dans Opal ou dans Topaz. Donc il y a peut-être un, une réflexion à avoir sur euh, l'interconnexion entre les modèles pédagogiques euh, de, de, de Scénarii et euh, Quetzal en tant que serveur de, de base de questions. Oui, Jacques, une question facile, la réponse ce sera peut-être moins. Euh, je l'ai dit ce matin, donc nous on vise avec ketzal la possibilité de disposer d'un socle de travail pour pouvoir produire des exerciceurs dans l'armée de terre. Donc là encore, on est dans un domaine métier très spécifique avec euh, des développements qui ont peu de chances d'être universels. Donc la question c'est quand et où peut-on récupérer les sources pour euh, les décortiquer et les travailler Alors euh, les sources sont chez Kelly, ce qui a mis un, un, un dépôt euh, public. Euh, dont j'ai pas l'adresse mais tout, tout, toutes ces références là on va les, on va les mettre dans oui, le site donc à la fois euh, les sources euh, Scenari et également les plugins côté Moodle donc là c'est du côté de, de Sébastien Freis scormlight sur scormlight.com voilà donc ça c'est pour le côté Moodle et pour le côté euh, Scenari donc euh, serveur dont euh, j'ai plus l'adresse en tête mais on parle bien des sources sympas des, du produit à installer. sur. Un bah le produit, vous l'avez installé. Il y a oui, oui, elle est triturée avec bonheur depuis quelques mois. Alors, on a choisi les licences suffisamment contraignantes pour nous obliger à vous donner les sources si on, si, si, si on vous donne l'appli. On vous donnera un char, en échange. <rire> bien, eh ben, merci Jacques. Merci. merci.